Et bien salut à toutes et à tous l'aime compagnie les 16 heures j'espère que vous allez tous très bien les amis pour ma part ça va très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode je crois de madventure 24e 23e je ne sais plus en tout cas ce qui est sûr c'est que on en ressort vivant, on en ressort plus fort, puisqu'on a combattu, en effet, l'Ender Dragon dans le dernier épisode. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça m'a fait très plaisir. J'ai vu que certains ont versé leurs larmes, certains ont même dit que c'était le meilleur épisode de toute la série, évidemment. Donc en tout cas, ça fait extrêmement plaisir, je vous en remercie. Quelques petites remarques quand même que j'aimerais un petit peu préciser avant de faire quoi que ce soit dans cet épisode. Euh, sachant que là, dans les prochains temps, on va vraiment éviter de se promener trop. Et trop loin parce que euh, courant printemps probablement la mise à jour 1.20 va sortir et donc ce serait dommage de générer vraiment trop de chunks trop loin. Et à partir de là j'ouvrirai probablement le monde sur un serveur et ce sera pour les acolytes et, euh, et quelques copains je pense. Euh, petite parenthèse que j'aimerais juste vous parler de ça là, ce pont là. Certains m'ont dit bon euh, je n'aime pas il faudrait le faire. Alors pas de souci si vous regardez pas tous les épisodes c'est pas un problème mais en gros on avait dit que c'est Dragon Alpha qui ferait ça. Là regardez Dragon Alpha... Elle est pas là voilà donc c'est pour ça on le fera avec Dragon Alpha avec grand plaisir par la suite ne vous inquiétez pas euh, la série ne s'arrête pas demain donc euh, pas d'inquiétude pas de stress on prend notre temps vaut mieux ça plutôt que euh, j'en ai marre dans 5 épisodes et que j'arrête ma aventure voilà je dis ça je dis rien en tout cas les amis dans cet épisode on va faire des fireworks pour euh, les Elytras. on va faire des Shulker shell et on va également faire une usine à miel euh, voilà histoire de faire quand même quelque chose d'assez sympa de, en termes d'usine un petit point quand même sur ce qu'on a récupéré, c'est un truc de zinzin. Alors, j'ai pris donc euh, la, pelle, euh, la pioche Silk Touch qui euh, traînait depuis je sais plus combien de temps ici. Regardez quand même avec quoi on est reparti. Ça, c'est ma pioche qu'on a farmé nous-mêmes, d'accord Fortune 3, Efficiency 4, Mending. On en a chié pour l'avoir. Sauf que on a récupéré ça dans l'end. Efficiency 4, donc c'est au-dessus. Unbreaking 3. Voilà. Mending toujours et Fortune 3. Voilà, on a une pioche encore plus cheatée. Euh, de même pour les pelles, alors ça c'est une... Je sais plus si on l'avait fait nous-mêmes, ce qui est sûr c'est que ça on l'a récupéré. Hein Efficiency 4, Fortune 3. Bref, euh, l'end c'est incroyable et on continuera de l'explorer dans les prochains temps euh, si vous en êtes, euh, si vous en êtes euh, chaud. Également j'avais besoin de vos avis en commentaire. Euh, J'ai besoin de vous pour plusieurs choses. Mais je me souviens plus quoi. Euh, on va essayer de récupérer de la gunpowder là si on peut en récupérer peut-être. Bah, ça tombe bien, regardez, bougez pas. Voilà, ni plus ni moins. On va récupérer de la gunpowder pour faire les, les feux d'artifice. Alors, j'ai plusieurs questions, plusieurs avis. J'aimerais savoir déjà dans un premier temps, euh, est-ce que vous voulez... Tant qu'on est encore en snapshot, tu n'y pas de shader. Mais on mettra des shaders dès qu'on aura dès qu sera sur une version stable. Mais est-ce que ça vous branche ou pas le ressource pack faceful Alors, je vais vous expliquer. Moi, j'ai un problème. C'est que là, probablement, ça va vous piquer les yeux. Probablement, ça va vous piquer les yeux parce que ça change. Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'épisodes. On est avec euh, le, le, le, le ressource pack par défaut Ça peut piquer les yeux Mais moi j'aimerais vraiment savoir parce que euh, Je l'ai essayé pendant 5 minutes euh, Ça m'a piqué les yeux et après j'étais in love Et quand je suis repassé sur le ressource pack par défaut Ça m'a repiqué les yeux Donc je sais pas en fait, qu'est-ce que vous en pensez Moi j'aime bien c'est smooth C'est face, c'est full. je ne sais pas Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, euh, je vais alterner dans cet épisode, euh, alors je vais quand même rester plus longtemps avec euh, celui par défaut pour être sûr, ne vous inquiétez pas, mais j'aimerais bien que vous me dites en, en, en commentaire vraiment si oui ou non vous voulez qu'on passe au face full ou qu'on reste sur le ressource pack par défaut, sachant que je veux pas mettre d'autres ressources pack parce que j'ai vraiment envie de rester sur, euh, sur mes bases à moi, donc, euh, donc voilà, et il y avait une autre question que je voulais vous poser, le souci c'est que je l'ai oublié et c'est vraiment important, c'est un, un sondage super important pour l'avenir de Madventure Bon je pense que j'ai déjà de la gunpowder là-haut on va voir Non vraiment j'ai une question super importante Et j'ai oublié là J'ai oublié actuellement ça m'énerve euh, je, je vais essayer de, de, de m'en souvenir Alors ah oui oui ça va j'ai pas mal de gunpowder Alors il faut beaucoup de gunpowder Et il faut également du papier Alors j'en ai là Ah mais du papier les gars Attendez du papier on en a en masse avec notre usine à canne à sucre Ça c'est parfait et à partir de là, on va pouvoir faire des feux d'artifice. Et à quoi ça sert Pour ceux qui ne connaissent pas... Oh, c'est bugué, ça fait même pas de son. Excellent. À euh, pour... ah, moins que... Attendez. Musique, musique, musique, musique. Non, non, tout est à fond à part le, le weather. Très bien. Euh, pour ceux qui ne savent pas, ça va nous permettre de voler, en fait. Hein, tout simplement, ceux qui découvrent Minecraft à mes côtés. Euh, je vais vous montrer dans un instant. Donc là, on va faire plein de papiers, on va faire plein de fireworks. Oh, ils ont été tranquilles Et là, on va pouvoir se balader dans l'end, mais sans aucun problème. Hein. Donc, je vais vous faire une démonstration, tout simplement, en fait... Vous équipez vos élytras sur vous. Hop, voilà, très bien. Et là, évidemment, si vous sautez, vous planez. Voilà, ça c'est vraiment chouette. Mais là où est l'intérêt, c'est que là, hop, ça y est, tu peux plus planer. À partir du moment où, voilà, c'est la gravité. Hein, dès que t'es au sol, c'est un peu chiant. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les fireworks T'as juste à faire, hop, et voilà, et là tu voles. Et régulièrement, t'as juste à lâcher une petite firework. Et ça te permet de, de parcourir le monde sans aucun problème. Et waouh, wow, c'est chouette de pouvoir enfin voler au-dessus de notre base là, comme ça. Je suis très très très content. Vous savez quoi Je vais en profiter du coup pour récupérer la... le nid d'abeilles qui est juste ici. Voilà. Hop. Et regardez comme c'est propre. Atterrissage contrôlé en douceur. Euh, du coup. D'ailleurs je peux même récupérer le miel, mais j'ai pas pris mes cisailles sur moi. Alors je vais tenter un truc. Euh... Ah non, il faut attendre qu'il qu fasse nuit. Ok, bon j'ai pas le choix, il faut que je re rentre à la base. Donc allez, hop. Voilà. Euh, il faut attendre qu'il fasse nuit, et ça tombe bien, il va faire nuit, puisque quand on va récupérer le, la ruche, il faut que les abeilles soient dedans. Si les abeilles ne sont pas dedans, ça sert à rien de faire mon usine. Voilà, il faut absolument qu'il y ait des abeilles dedans, donc euh, il faut qu'il fasse nuit, et en même temps, je vais en profiter pour récupérer... Euh, bah, de toute façon, j'ai des cisailles ici. Je vais en profiter pour récupérer, bien sûr, euh, le miel. Euh, on a la tête dragon également, tout ça. Franchement, on va faire ça dans le musée de Madventure ici. Hein, vraiment, on, on va faire un beau petit musée ici. Euh, Peut-être qu'on va faire un, une usine également pour... Euh, récupérer des cd sur les creepers c'est pas une idée j'ai vu que monsieur happy avait fait un tuto là dessus également euh, donc, euh, donc euh, ça, reste à, ça reste à voir par contre j'avais une vraie question à vous poser et ça m'énerve au delà du ressource pack j'avais une autre question concernant l'avenir euh... bah ouais c'est ça bon déjà est-ce que vous êtes chaud que j'ouvre à mes acolytes le serveur même si on n'y est pas encore et c'était pas ça ma vraie question oh là là, j'ai oublié c'était quoi ma question je suis dégoûté oh, je suis absolument dégoûté les amis bref euh, forcément ça va me revenir quand j'aurai fini l'épisode et si jamais ça me revient, je mettrai une annotation en bas Voilà, vous lisez le texte Je vous pose la question, n'hésitez pas à me dire En commentaire, à répondre à la question qui s'affiche Sauf s'il n'y a pas de question affichée C'est que j'ai vraiment oublié ce que je voulais vous dire <rire> Hop, donc là on va récupérer directement Le miel On va prendre notre pioche Silk Touch Donc là vous êtes en train de dire qu'il y a des abeilles dedans J'espère Je suis pas sûr, je vais attendre Je vais attendre un petit peu qu'il fasse vraiment bien nuit Pour être sûr qu'il y a des abeilles dedans Parce que s'il n'y a pas d'abeilles dedans ça ne marchera pas, c'est logique euh, Ou alors je peux faire la, la technique Si jamais il n'y a pas d'abeilles bah, Tout simplement je vais décaler ça donc là-haut Là où je ferai ma machine Et puis euh, je laisserai les abeilles rentrer dedans avant D'enfermer le, le système Mais là je pense que Je pense que Qu'est-ce que je viens de récupérer là, je sais pas je, je, je pense que là de toute façon on verra pas d'abeilles Là hein. Là pour moi on verra pas d'abeilles Et il y a des monstres Bon je vais récupérer, on va essayer Ok c'est parfait du coup je vais en profiter pour euh, pour récupérer le pour casser la le feu de camp là Tac magnifique et puis nous on va tout simplement remonter hop Ah j'ai foiré voilà alors attention quand même les élytras c'est vrai que ça s'use Donc je crois qu'on peut mettre mending sur les élytras je suis pas sûr Hop là n'hésitez pas à me dire si j'ai raison ou pas Ouais ça s'use quand même vachement vite hein. euh, donc faut faire vraiment attention à ça est-ce qu'on peut mettre Mending sur les élitras Alors, ça va être vite vu, on va essayer ça tout de suite. On, on, hey, on a quand même 65 XP, hein, c'est pour, pour en profiter. C'est pour en profiter. Alors, voilà un petit épisode chill, les amis. Je pense que c'est un petit peu ce qu'il faut maintenant sur, sur la série, c'est vraiment faire des, des, pu, des petits épisodes chill. Est-ce que j'ai un bouquin Mending qui traîne Fire Aspect, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. J'ai aucun Mending qui traîne, c'est incroyable. C'est incroyable non, j'ai aucun bouquin Mending. Euh, là, je l'ai dans l'os. Je l'ai dans l'os. Donc, je vais vraiment faire gaffe. Je vais vraiment mettre ça dans ce coffre-là pour le coup, euh, pour vraiment sécuriser ça. Je vais mettre les Fireworks avec, comme ça, pas de gâchis. Euh... Ah, je sais, c'était quoi la question que je voulais vous poser Let's go Oh, je suis sauvé. Ma question est la suivante, les amis. Maintenant qu'on a fait Lender Dragon, maintenant il faut qu'on fasse le Weiser Boss. Ma vraie, ma question maintenant, c'est sondage. Est-ce que vous voulez que je fasse le Wither Boss en solo, tout seul, comme l'Ender Dragon Ou est-ce que vous préférez que je fasse le Wither Boss avec les acolytes Voilà, c'est ça ma question. Sachant que, si je fais le Wither Boss avec mes acolytes, il y aura peut-être des surprises. Donc c'est vous qui voyez, est-ce que je fais en solo le Wither Boss ou est-ce que je le fais en multijoueur Dites-moi en commentaire les gars de toute façon il faut qu'on se chope encore les têtes end de, Les têtes de, de Wizard Boss entre temps on en a aucune pour le moment je crois Donc voilà dites-moi en, en commentaire c'était ça ma question Donc là je prends les shulker Shell et je vais pouvoir directement euh, fabriquer des shulker box Et bah voilà Alors pour ceux qui ne connaissent pas les shulker box et eh bien ce sont des coffres Tu peux mettre dedans ben par exemple Tu peux même Tu peux même Ah non tu peux pas mettre de shulker box dedans Ouais je me disais bien Tu peux mettre par exemple ton papier dedans d'accord donc c'est un coffre. La différence c'est que tu peux l'emmener absolument partout où tu veux. Voilà, tu pars, là là, là là, là, et hop tu as tout ici. Donc quand tu fais de la construction ou des trucs comme ça, bah, c'est vraiment, euh, vraiment pratique. Voilà, tout simplement. L'échelle car box, 7 ici. Je vais mettre euh, dans ce coffre là pour le moment, comme ça, on se prend pas la tête par contre. Et d'ailleurs vous pouvez voir le, le contenu, vous voyez, paper, paper x64. Hein, ça me permet de me rappeler que je vais pas laisser mes papiers à l'intérieur de manière n'importe quoi voilà tout simplement ça c'est fait c'est pesé c'est remballé alors maintenant pour la machine pour la machine comment on va faire j'avais vu les tutoriels alors il faut un hopper je sais qu'il faut également un tonneau est ce qu'on a ça un tonneau un baril Alors il me semble qu'on peut crafter un baril directement comme ça hein. euh, barrel euh, ah j'ai pas assez de bois évidemment Ça c'était euh, le, euh, le grand classique Et eh ben c'est pas grave pour la peine Je prends du spruce qui est un bois assez fou euh, Non pas un composteur Un baril, il nous faut bien sûr de la redstone On a déjà un comparateur C'est parfait, il nous faut de la redstone Pas grand chose, je prends la torche au cas où pour être sûr euh, Il me faut un dispenser Un dispenser ou un dropper Eh je sais plus Et eh, vous savez quoi je ramène tout ce qu'il faut pour être sûr euh... Alors, compar. Non, dispenser. Pour faire un dispenser, il faut. Ah, c'est peut-être plutôt un dropper alors. On va partir sur le dropper. Cobble, redstone, rien de plus simple. La cobble, elle est par là-bas directement. Tac, cobble et la redstone. Eh, elle... bah je l'ai à GG sur moi. Tac, on va faire directement le dropper. Et on va se caler à quelque part. Pour fabriquer ça, il me faut du verre également, il me faut du verre euh, Yes, bah écoutez On va prendre de la vitre teintée, bah non ça marchera pas On va prendre de la light grey stained à user avec euh, bon escient Sachant que j'en ai que 4 Bon j'ai la silk touch sur moi s'il faut Donc ça c'est cool, si jamais je ne casserai pas euh, tout ceci Bon normalement j'ai tout ce qu'il faut, on va faire ça où On va faire ça euh, en plein air, on va profiter encore de cet espace ici euh, vous avez compris, j'essaie de pas trop m'étaler encore, même si je veux vraiment faire mes projets, de faire un pont, etc. Je veux pas trop m'étaler parce que quand il y aura les acolytes, à mon avis, il y, y en aura qui voudront s'installer par là et ce serait vraiment une très bonne idée. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, ce champ de blé... Eh, c'est con, ce champ de blé, en fait. Euh, bah, je vais l'enlever parce que j'ai déjà mon, mon villageois là-bas qui fait la bouffe, en vrai. Donc ici, je pense que je vais, euh, vais l'enlever. Et on va faire ici notre... Euh, mais en fait j'aurais pu le faire en bas directement hein. Bon bref c'est pas grave Allez du coup les amis Il fallait encore une fleur donc j'ai récupéré ce qu'il fallait Je vais suivre le tutoriel tout simplement Copier coller je vais suivre le tutoriel de monsieur Happy Off Donc tout simplement on pose le baril ici De sorte à ce que euh, le miel euh, tombe dedans On va mettre oula, la terre ici Et on va mettre une petite fleur donc très important dessus Pour que les fleurs butinent Pour que les abeilles butinent Donc là on prend les entonnoirs et en avait besoin que de deux Donc tac Tac ce qui fait que là, normalement, si je drop par exemple, mes cisailles... Ouais, ça commence bien. J'aime bien faire toujours un test pour être sûr. Voilà, et bah ben, normalement, voilà ça va dans le tonneau, c'est parfait. Euh, ensuite, il nous dit, monsieur, monsieur, on met des blocs comme ceci. On rendra euh, plus esthétique par la suite, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, non, là, il faut casser ici. 1, 2, 3, 4. Tu fais monter ici, là, et tu reviens. Ok, d'accord, j'ai compris. Euh, vraiment, on pourra changer les blocs, ne hein. <rire> vous inquiétez pas. Ensuite... Une slab ici, et euh, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Oh, j'aurais dû prendre la hache sur moi. Oh, j'étais idiot. J'étais idiot. Donc là, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. Une slab ici, et une slab ici. Voilà. Parfait, tu mets ta redstone comme ça, comme ça, comme ça. Directement. Et le comparateur, euh, je savais bien qu'on en avait besoin, qui va être ici. Vous l'aurez compris, il va être là le le... le Ouais, wow, le biniste, là, le, la ruche <rire> La ruche va être là donc hein. Et donc dès que ça va faire euh, du mouvement dedans bah, Le comparateur va s'activer Ça va alimenter la redstone ah. Et euh, la redstone va alimenter quoi Bonne réponse, le dropper Alors j'espère que c'est vraiment le dropper qu'il faut utiliser Parce que sinon j'ai un petit peu l'air idiot Ça m'a l'air d'être bon, j'ai juste à faire ça comme ça Tac, voilà. Et donc à partir de là, par exemple euh, bah, Ça marchera pas, je peux pas faire l'exemple Mais si je dis pas de bêtises Alors du coup il faut que je... Place la ruche On va voir, voir s'il y avait des abeilles dedans ou pas Ok les trous vers là Très bien Alors est-ce qu'il y a des abeilles dedans c'est ça la vraie question Mais là le système il est fini euh, Par contre j'avais oublié un détail Il nous faut des fioles apparemment Il faut qu'on mette des fioles là dedans Très bien bah, écoutez euh, écoutez, je vais prendre une pelle Je vais récupérer un maximum de sable Parce que de toute façon j'en ai besoin <rire> Et je vous retrouve juste après ah oh oui d'accord, ouais, je vous filme ça parce que regardez c'est satisfaisant de ouf J'ai pris la pelle en fer, fortune euh, 2 mais surtout efficiency 3 Sachant que euh, j'ai les pelles en diamant que j'avais récupéré et qui doivent faire efficiency 4 euh, ou un truc comme ça Et euh, fortune 3, bon dans tous les cas c'est du fortune euh, Je sais pas si ça drop plus de sable ou pas, euh, je m'en fous, je voulais juste une pelle efficace Autant en profiter, on a quand même de belles choses et comme dit, hein, on ira et probablement en live euh, on va vraiment faire ça en live, suivez moi sur Twitch maintenant parce que je vais reprendre maintenant les lives euh, Peut-être ce soir même euh, On va aller dans l'end, hein. on va aller dans l'end et on va euh, récupérer euh, des loots dans les dans l'end city Ce qu'on a fait dans le dernier épisode, on va récupérer plein de trucs donc probablement des nouveaux stuff de ouf Ça va être vraiment vraiment intense et, euh, ça va être juste génial quoi Donc vraiment suivez moi en live, Donc c'est pour ça l'appel on peut y aller Par contre pour ce qui est des Elytras, l'idée c'est quand même de les économiser hein donc euh, vraiment, si on peut mettre Mending dessus, ce serait juste l'idéal. Euh, comme dit, je sais pas si c'est possible. Euh, en tout cas, je ne sais plus. Donc euh, si vous savez, n'hésitez pas à me dire un commentaire. Et puis nous, on se fera les, les livres Mending sans aucun problème. Euh, là, je pense que j'ai pas mal de sable. Alors, ce qui est bien avec tout ça, c'est qu'il fait nuit là. Il fait nuit du coup, avec tout le temps qu'on prend. Et donc, au moins, je serai sûr qu'il y ait des abeilles qui vont rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va garder euh, trois verres pour enfermer les, les abeilles. Ça, c'est vraiment le, le plus important. Et pour le reste, on va faire des fioles. Euh, ok, ça devrait aller assez vite. Et donc, l'idée, ça va être de remplir euh, à fond les fioles, à ce qui paraît. Euh, sinon, apparemment, ça ne fonctionne pas. Alors, je, je, je ne saurais pas trop, euh, pas trop dire. On va, on va en tout cas checker. On va voir, est-ce que déjà, <rire> est-ce qu'il y a des abeilles qui sont allées à l'intérieur Ça, c'est vraiment la question. Et euh, la question que tout se pose. Je suis assez curieux, là. Et comment on fait pour savoir, d'ailleurs Il n'y a pas d'abeilles, frère hein J'entends pas Normalement on les entend à l'intérieur Si je dis pas de bêtises J'ai pas l'impression d'entendre des abeilles là Donc on va préférer euh, On va préférer attendre Donc là dans tous les cas Hop On met euh, les euh, glass bottles à l'intérieur Mais oui j'ai pas l'impression qu'il y, qu y a des abeilles Comment ça se fait qu'il y a plus d'abeilles Ma fleur vous intéresse pas <rire> Regardez le petit poisson il est bloqué Bon par contre c'est à dire qu'il a pas dispo, parce que c'est vrai, je sais plus à partir de quand on l'avait mis le poisson, mais je suis content, il a pas dispo, je l'avais oublié. Mais par contre là, il est bloqué. Il est bloqué le débile. <rire> Comment je fais pour. Ouais, mais si je casse ça, c'est nul. Oh t'es vraiment idiot, hein. T'es vraiment, mais es pas, t'es pas le poisson le plus intelligent quand même. Hein. Désolé, hein. Voilà, faut que je te lise. Bon, j'ai sauvé, j'ai fait ma bonne action. Bon, j'en ai profité, là, pour faire un petit peu le, le champ, là, détruire le champ. Euh, euh, bah, là, de toute façon, pour enlever l'irrigation, il suffit juste de, de bloquer ici. Voilà, ça va se faire tout seul. On mettra de la terre comme il faut. Euh, et du coup, là, j'ai pas plus de nouvelles, quoi. J'ai pas plus de nouvelles. Vous en pensez quoi, les amis Là, j'ai vraiment besoin de vous. De toute façon, en live, je pense que vous allez pouvoir m'aider en live euh, sur, sur Twitch. Donc, euh, donc, voilà, en tout cas. Mais au moins, là, la ferme est faite. Et donc, l'idée, ça va être, en fait, d'enfermer euh, directement... D'ailleurs, je vais mettre des blocs comme ça, on saura, mais en gros, je vais enfermer euh, là, là et, et euh, devant. Quoi Il y a un problème dans ma machine, là. Euh, il y a un problème dans ma machine. Parce en gros, je vais devoir mettre de la glace là, là. Ah oui, et puis euh, et puis devant, là. Oui non, il y a pas, et, et, oui, non, je suis con. En gros, je vais mettre une glace là, une glace là et une glace là. Oui, voilà, c'est ça. On est d'accord ah et, euh, et enfermé au dessus du coup comme ça voilà. Oh mon dieu Eh, J'ai cru que j'ai cru que j'avais fail quelque chose mais tout va bien C'est bon donc, euh, donc voilà est-ce qu'il y a des abeilles dedans Je pense pas je pense qu'il faut attendre En tout cas voilà je vous laisse me dire en commentaire Et euh, m'aider probablement en live euh, Du coup bah je voulais laisser euh, Ce bloc là comme ça je sais que je devrais mettre de la glace Par dessus de même ici Hop parfait allez les amis n'oubliez pas le pouce bleu Et nous on se retrouve très vite pour le prochain épisode Et en live sur Twitch bien sûr Un bisous c'était Mkolo Ciao tout le monde